Bienvenue sur le tutoriel de l'appareillement des scores de propension. Ce tutoriel fait suite à la présentation, c'est quoi un score de propension. Je vais commencer par charger les librairies nécessaires à l'appareillement et les librairies nécessaires à l'analyse. Je vous présente rapidement les librairies. La librairie la plus importante est opmatch. Elle permet de réaliser les appariements avec plusieurs méthodes et déterminer évidemment le score de propension. La librairie que je vais utiliser essentiellement dans ce tutoriel, c'est matchit, qui permet de réaliser en utilisant la librairie OptMatch, euh, les appareillements avec plusieurs méthodes et propose aussi des graphiques quanti quanti histogrammes qui sont pratiques. Les librairies ReadTool et epir sont des librairies qui permettent l'analyse statistique du groupe témoin et traité et de quantifier l'impact d'un facteur. La librairie TableOne permet de créer des tables résumant toutes les variables en stratifiant par une ou plusieurs variables et en effectuant des tests statistiques. L'objet donne un tableau qui est facilement interprétable pour les recherches médicales ou autres. N'oubliez pas de les installer pour pouvoir les utiliser. Je vais charger le jet de données dans un data frame. Comme ceci. Alors, Ce ne sont pas des données réelles, mais des données simulées que j'ai fabriquées pour les besoins de ce tutoriel. Faites attention, ne les utilisez pas pour autre chose. La collecte et la réalisation d'un tableau de données est une partie qui prend énormément de temps. Elle correspond généralement à plus de la moitié de votre temps. J'affiche la structure de ce data frame pour pouvoir regarder comment il est constitué. Ce jeu données est constitué donc de 1606 enregistrements et de 13 variables. Alors, ce sont les variables que j'ai créées pour illustrer la présentation c'est quoi le score de propension que vous trouverez sur la chaîne. J'affiche son résumé statistique. Le voici. J'ai 580 malades et 1025 non malades. Et j'ai aussi 570 fumeurs et 1036 non fumeurs. La question à laquelle je voudrais répondre, c'est existe-t-il une relation de cause à effet entre la variable fumeur et la variable malade et si oui, je voudrais la quantifier. Alors, je vais commencer le travail. Je vais jeter un coup d'œil à la répartition des proportions et des moyennes dans les groupes fumeurs et non-fumeurs en utilisant la, la librairie table One et la fonction createtable One. Que voici Ce tableau est constitué de la colonne non-fumeurs et fumeurs. Il y a toujours 1036 non-fumeurs et 570 fumeurs. Dans la population, nous avons 6,2% de non-fumeurs et 7% de fumeurs qui ont été en contact avec l'amiante. Et c'est assez bien équilibré pour cette variable en proportion. Regardez le test. Le p-value qui est de 0,58. Par contre, nous avons 44,2% de non-fumeurs et... 60% de fumeurs qui consomment de l'alcool. C'est un déséquilibre assez important. Il y a une différence à environ de 16%. C'est très problématique si je recherche à savoir s'il si y a une relation de cause à effet entre fumer et être malade. La différence de malade entre le groupe fumeur et non-fumeur pourrait s'expliquer par une proportion plus importante de personnes qui consomment de l'alcool dans le groupe fumeur. Et donc, la variable fumeur serait alors mis hors de cause de euh, l'apparition d'un maladie. Donc je ne peux pas utiliser euh, directement euh, les données. Bref, tout ceci pour vous expliquer que les deux groupes actuels, fumeurs, donc traités, et non fumeurs, les témoins, et eh bien ces deux groupes ne sont pas équilibrés. Il y a plusieurs variables qui ne sont pas du tout équilibrées. Observez tous les tests qui sont significatif, c'est-à-dire qu'il y a une différence significative de proportion ou de moyenne. À partir de cette population des 1606 individus, je dois construire deux groupes équilibrés. Pour cela, je dois apparier des individus ayant des profils proches vis-à-vis -vis de la variable de fumeur. Pour obtenir ces deux groupes statistiquement semblables, il me faut donc déterminer pour chaque individu le score de proportion de la variable fumeur. C'est le profil par rapport au traitement. Maintenant, je vais vous montrer comment déterminer le score de propension en utilisant la fonction global linéaire modèle, GML, comme ceci, et je vous montrerai donc le modèle que j'utilise pour ce tutoriel. Voici donc mon modèle. Ma variable de traitement est fumeur, et je prends en considération les 13 variables que je dispose. Mon modèle est un modèle logistique puisque ma variable de traitement est boolean, c'est à dire binaire. C'est vrai ou faux. Ma, malade, ma, ma table de, de données est le data frame df. J'affiche euh, euh, les boîtes de, de, à moustache de l'ajustement du score de propension de mon modèle entre le groupe fumeur et non fumeur. Ce n'est pas utile pour la suite. Mais, c'est un indicateur. Je vois qu'il y a un excellent recouvrement des ajustements des scores de propension des deux groupes fumeurs et non fumeurs. Ce qui signifiera que je n'aurai pas de difficulté à apparier les individus avec ce modèle. C'est donc une bonne indication. Par curiosité, j'affiche le résumé statistique des scores de propension et de tout les individus comme ceci. Voici donc en moyenne le score de propension de tous mes individus correspond à 0,3545. Déterminer le score de propension par cette méthode n'est pas utile car je vais utiliser la fonction match it. Alors pourquoi je le fais? Je le fais pour vous montrer que la distance entre les individus va correspondre à, au score de propension. À ce score de propension, donc, que j'ai déterminé. Avant de poursuivre un petit tour d'horizon non exhaustif des méthodes d'appareillement, les voici. La méthode exacte qui permet d'apparier des individus qui ont exactement le même score. Nous verrons plus en détail. La méthode du plus proche voisin, qui permet d'apparier des individus ayant des scores proches mais sans limitation sur la distance et sans optimisation. La méthode du plus proche voisin avec Caliper, qui permet d'apparier des individus dont la distance est inférieure ou égale au Caliper sur toutes les covariables. Cette méthode est sans optimisation de la distance moyenne entre les deux groupes. La méthode optimale, qui permet d'optimiser la distance moyenne des deux groupes. La méthode de la stratification, qui permet d'apparier tous les individus à l'intérieur de sous-classes, d'équilibrer et d'obtenir par des pondérations de sous-classes. La méthode complète, qui permet d'apparier des individus dans les sous-classes, mais en optimisant la distance moyenne entre les deux groupes. Et enfin, je vous présente la méthode SEM qui me permet d'apparier les individus après vérification de l'équilibre entre les groupes contrôle et traité. Attention, cette méthode nécessite l'installation et le chargement de la librairie SEM. Je vais dans ce tutoriel me, tutoriel me limiter à la méthode exacte, la méthode du plus proche voisin, avec et sans caliper, et vous montrer la méthode de la stratification. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser donc cette librairie, la librairie Matchit. Pour obtenir davantage d'informations, de l'aide, tapez ce code. Et n'oubliez pas de citer les auteurs de cette librairie dans vos travaux, si vous l'utilisez. Je vais appareiller des individus par leur score de propension avec cette, la méthode exact en utilisant cette librairie, et la fonction matchit, c'est à dire que tous les individus auront exactement le même score de propension vis-à-vis -vis du traitement, voici la fonction matchit, alors on reconnaît le modèle du score de propension que j'ai déjà utilisé avec la fonction global linear model, exactement le même, la méthode, je, je, je signale que c'est la méthode exacte et le tableau de données c'est le data frame df. Je vous affiche l'apparemment obtenu, donc un tableau qui montre le nombre d'appareillements Et voici donc, on voit comme information qu'il y a 53 sous-classes. On va voir ce que c'est. J'ai 105 individus dans le groupe témoin qui sont appariés, alors que j'ai 112 individus dans le groupe traité qui sont appariés. Cela veut dire qu'un individu dans le groupe témoin peut être apparié avec un ou plusieurs individus dans le groupe traité. Il est assez exceptionnel d'obtenir autant d'appareillements avec cette méthode, n'oubliez hein. pas, j'ai créé ce jeu de données. La méthode exacte est très peu utilisée car le nombre d'individus appariés est faible en général. Dans cet exemple, cela correspond à 19% d'individus fumeurs qui sont appariés. Et donc, généralement, il est très peu utilisé on préfère d'autres méthodes d'appareillement. En effet, dans chaque sous-classe, eh nous avons des individus témoins et traités et qui sont ensemble appariés puisqu'ils ont tous les mêmes valeurs. Et pour cela, il va y avoir une notion de pondération de poids. Alors, je vais fabriquer, donc je vais récupérer le numéro des, des classes ici des individus à parier je vais vous afficher les six premiers individus à parier comme ceci donc euh, les individus 162 164 166 et euh, 168 sont des individus qui sont à parier alors je vous montre les valeurs sur toutes les covariables les voici. Et effectivement, les trois premiers individus, c'est-à-dire l'individu 162, 164 et 166, sont des non-fumeurs. Et le 168e est un fumeur. Et partout ailleurs, ce sont les mêmes valeurs. Alors, il y a un jeu de coefficients pour des rateurs, des poids donc, pour permettre d'équilibrer. Euh, si je veux maintenant tous les individus dans un même tableau, tous les individus appariés dans un même tableau pour pouvoir l'analyser. Eh bien, je tape ce code. Et voici, je récupère donc euh, tous les individus appariés avec la fonction match.data et je vous affiche les six premiers individus qui, est, qui sont donc dans le tableau de tous les individus à parier. On reconnaît les individus 162, 164, 166 et 168. Et donc, il y a cette fois-ci 15 colonnes, il y a les 13 colonnes de mes variables, plus deux colonnes supplémentaires, qui est le poids, que voici, et la classe, ou la sous-classe. Et on observe quoi On observe que l'individu qui est, c'est-à-dire traité, a un poids de 1, et on retrouve sur les individus 162, 164, 166, des poids de 0,28 125 et donc c'est uniquement les individus témoins qui sont pondérés. Les individus traités ont toujours un poids de 1. Et ça sera vrai aussi pour euh, la, la méthode stratification ou méthode complète. Il y en a d'autres comme cela. Donc il y a un jeu de poids. Alors cela signifie qu'il faut prendre en compte ces coefficients pondérateurs, les poids, dans la détermination de l'impact du traitement sur la variable de sortie de l'analyse, c'est-à-dire la variable malade, plus tard. Je vous affiche le, la table résumant les différentes proportions et moyennes par rapport à la variable fumeur. Donc j'utilise de nouveau... Tableau 1, mais cette fois-ci j'indique comme data et eh bien l'ensemble et uniquement l'ensemble des individus à parier et donc c'est beaucoup mieux qu'avant hein, que le premier tableau, nous avons toutes les variables qui sont équilibrées, tous les tests indiquent que les proportions ont, ou les moyennes ne sont pas significativement différentes. Par exemple, l'alcool euh, est maintenant à 54% pour les non-fumeurs contre 50% pour les fumeurs, et le test renvoie donc un test non significatif, c'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas significativement différentes ces proportions vis-à-vis -vis de la taille, bien sûr. La seule variable qui n'est pas équilibrée, hein, on peut l'observer en bas du tableau, c'est la variable malade. C'est normal, elle n'est pas dans le modèle. Cette variable, donc, on ne cherche surtout pas à l'équilibrer. Je, euh, je ne vais pas faire l'analyse de cet appareillement. Hein. Je trouverai donc un haut des ratios, un haut ratio beaucoup trop important, euh, qui ne serait pas réaliste. N'oubliez hein. pas, euh, j'ai fabriqué ce jeu de données pour les besoins du tutoriel. Je vais maintenant passer à une autre méthode d'appareillement, car la méthode exacte n'est jamais utilisée. Commençons donc par la méthode du plus proche voisin et je vais donc utiliser la fonction matchit, toujours pareil. Et, au oh, grand surprise, il n'y a qu'une seule, un seul paramètre qui change, c'est la méthode nearest. Je vous affiche le nombre d'appareillements. et cette fois-ci, j'ai tous les individus qui sont Appariés, tous les individus témoins sont appariés avec un individu traité. Donc j'ai 570 individus appariés, la totalité des, du groupe fumeur sont appariés. Alors avec cette méthode, la distance entre les scores de propension, entre deux individus, n'est pas limitée. Mais on peut avoir des individus qui ont des profils assez différents et qui sont appariés. C'est pour cette raison qu'il faut regarder les différences entre les moyennes de toutes les variables avant et après appareillement et comparer surtout. Par défaut, cette méthode d'appareillement des individus est de 1 pour 1, un. un témoin pour un traité. Dans le cas où euh, je veux avoir des appareillements de 2 témoins pour un traité, il faut changer, ajouter l'option ratio et la passer à 2. Dans ces cas-là, il y aura encore un jeu de coefficients pondérateurs des poids qui apparaîtront. Par défaut, de 1 pour 1, les poids sont tous égaux à 1. Donc on pourra se contenter euh, de ne pas utiliser dans l'analyse euh, le jeu de coefficients pondérateurs les poids en utilisant cette méthode. je J'affiche le résumé statistique. Et je vais monter l'écran pour vous montrer ces deux tableaux. Et voici. Le premier tableau est pour l'ensemble des individus avant, apparemment. Le second tableau correspond aux individus appariés, donc après, apparemment. Ces deux tableaux euh, possèdent, contiennent la colonne témoin et traité. Et nous pouvons comparer les différences de moyenne avant et après. Par exemple, la moyenne elle est sensible aux aberrations. C'est pour cela qu'on préfère moyenne que médiane. La moyenne donc euh, que je compare avant et après apparemment de la distance, qui est en réalité le score de propension. On voit que j'ai une différence de distance de 0,0657 avant. Et qu'après j'ai une différence de 0,0052. La distance est donc a fortement diminué. C'est-à-dire que la probabilité de recevoir le traitement en fonction des caractéristiques de l'individu a diminué après apparemment. Donc j'ai des profils, des caractéristiques qui sont beaucoup plus proches après apparemment. J'ai donc diminué. La différence moyenne des scores de propension entre les deux groupes après appareillement. J'ai ici, je descends l'écran, un tableau euh, d'amélioration en pourcentage qui me renseigne donc sur l'amélioration. Et justement, j'observe euh, l'amélioration distance, qui est, est le score de propension. J'ai une amélioration après de 92%. Mais que, signif que signifient ces pourcentages Alors, voici une petite incrustation. 100% correspond à un équilibre parfait entre le groupe témoin et traité. Après apparemment, on ne peut pas faire mieux que 100%. Entre 100% et 0%, il y a toujours une amélioration, mais de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on se rapproche de 0%. À 0%, il n'y a, a plus d'amélioration. On se retrouve avec les mêmes différences avant et après, apparemment. Et si on continue, on rentre dans des valeurs négatives. Et ce n'est plus une amélioration, mais une dégradation. Et le signe moins signifie qu'il y a dégradation. Et donc on voit donc où se situe le problème. Tout de suite, il y a un petit souci sur la variable âge. dont après, apparemment, il y a une dégradation, donc les distances sont écartées. Pour l'âge, donc de 68%. Mais c'est une amélioration ou une dégradation qui est relative par rapport à avant. Il faut regarder les différences entre les moyennes, des variables, et interpréter la signification. Pour l'âge, j'ai en réalité entre les deux groupes une différence de moyenne de 2,39. Un négatif. Et si je compare avec l'écart type du groupe traité, qui est donc de 11 années, cela correspond à 21% de l'écart. C'est beaucoup trop. Conclusion, je ne peux pas garder cet appareillement. Je ne peux pas l'utiliser à cause de cette variable. Allons un peu plus loin dans le commentaire. Regardons comment sont distribuées les variables entre les deux groupes appareillés. J'ai ici des indicateurs du graphique quantique quantil La première colonne correspond aux médianes des deux groupes. Si j'ai une valeur nulle, alors les médianes correspondent. Plus on s'éloigne de 0, et plus les médianes s'écartent. C'est la même chose pour la seconde colonne qui correspond aux moyennes. Si j'ai des valeurs nulles, alors les moyennes sont égaux. Plus on s'en éloigne et plus les moyennes s'écartent. La troisième colonne correspond à l'étendue maximale de la dispersion, et si j'ai une valeur nulle, alors les étendues sont égales, sont identiques, et puis on s'éloigne de zéro, et plus les étendues divergent. Ce que l'on recherche est un maximum de valeurs nulles. Les deux colonnes les plus importantes sont les quantiles de la médiane et de la moyenne. On recherche des valeurs proches de zéro dans les deux colonnes. On voit qu'il y a un petit souci avec la distribution de l'âge. Les quantiles quantiles de la médiane et de la moyenne sont de 1 pour la médiane et de 2,49 pour la moyenne. C'est pas terrible, ça. Enfin, il y a pire. Hein. Euh, et on a aussi quelques petits soucis, mais très faibles. Quasiment, on peut considérer que c'est bon pour le poids. Je ne peux pas utiliser cette méthode d'appareillement euh, entre mes individus euh, à cause euh, de la variable âge. Je vous affiche, pour confirmer, hein, euh, la table résumant euh, les proportions et les moyennes par rapport au groupe fumeur. Alors, pour cela, je vais changer ici. Je vais utiliser la fonction matchdata.mout. Voici l'utiliser celle que je viens de créer et donc uniquement les, euh, les variables qui sont à parier, c'est ce que je lui ai indiqué et cette fois-ci donc je me retrouve effectivement avec euh, 570 fumeurs et 570 non fumeurs euh, ça tombe bien ici il n'y a pas de jeu de pondération quoi qu'il soit donc je peux et qu'est ce que j'observe sur le test statistique de la moyenne âge j'ai un p de 0,001 donc euh, ça veut dire qu'elles sont significativement différentes euh, la moyenne des âges, donc je peux pas utiliser clairement euh, cet appareillement et je suis limite voire pas bon sur la capacité euh, pulmonaire donc je vois j'ai un P euh, pour la capacité pulmonaire de 0,032 bon donc conclusion je garde pas. Mais avant, je vais vous montrer que la distance correspond bien au score de propension que j'avais préalablement déterminé avec la méthode globale linéaire modale. Voici, je vais faire un comparatif avec la méthode matchit je demande la distance et puis en utilisant la, la, la globale linéaire modèle. Et bien les variables euh, les valeurs des valeurs des scores de propension et de faire un résumé statistique et je vois que c'est exactement les mêmes résumés statistiques euh, distance correspond bien à score de propension et d'ailleurs c'est la façon qu'utilise Matchit pour déterminer les scores de propension comment conclure donc à la suite de tout ceci j'ai deux options soit je veux absolument utiliser la méthode d'appareillement du plus proche voisin et dans ce cas je dois supprimer de mon modèle l'âge et puis euh, la capacité pulmonaire qui va poser peut-être problème, en tout cas commencer par l'âge, et recommencer pour voir. Mais si je fais cela, il va y avoir probablement un biais de sélection. Par exemple, dans le groupe fumeur, il pourrait y avoir plus de personnes âgées que dans le groupe non fumeur. Dans ce cas, euh, le développement de la mal maladie pourrait être dû à l'âge et non pas dû au fait de fumer. Et donc je vous déconseille fortement de, de supprimer l'âge euh, du modèle. Euh, L'autre option, et eh bien c'est celle qu'il faut, sur sur qu faut utiliser, donc c'est de changer de méthode d'appareillement. et de garder le modèle tel qu'il est, avec toutes les variables. Et donc la question serait mais peut-on faire mieux que ce modèle Alors la réponse est oui. Pour répondre à ces questions, il faut par contre les essayer toutes. Il faut donc changer de méthode apparemment et aller regarder euh, le résumé statistique alors je vais commencer par le plus proche voisin mais avec l'option du caliper donc voici donc il y a un paramètre supplémentaire par rapport au plus proche voisin qui est le caliper et j'indique la valeur 0,02 alors dans cet texte Exemple, je me limite donc à 0,02 fois l'écart type de chaque covariable. Euh, le caliper est interprété comme étant en unité standardisée. Euh, je résume tout de suite l'appareillement. Je regarde tout de suite la distance, le tableau d'amélioration. Et on a une amélioration entre la différence... Les moyennes des scores de propagation de 99%. On voit aussi que le nombre de noms appariés est passé à 65. En effet, il y a des individus qui ne peuvent pas être appariés car ils sont trop éloignés, ils n'ont pas de plus proches voisins avec un caliper de 0,02 fois l'écart-type. Il y en a 65. Et donc, ça me diminue le nombre d'individus à parier et ça va diminuer euh, la puissance du, du test alors il faut être raisonnable 500 rester au dessus de 500 euh, semble raisonnable il faudrait avoir 99% d'individus à parier je vais vous montrer que cet algorithme n'est pas très stable c'est à dire que si donc ici je vois que j'ai toujours un problème avec l'âge j'ai une dégradation uniquement de 13%, ce qui est, semble pas trop mal par rapport à tout à l'heure, qui était de 68%. Mais si je relance, je refais un autre appareillement avec ce calipère, et que je vous affiche le résumé statistique. Ben là, aux surprises, j'ai un autre appareillement, avec cette fois-ci 63 individus non appariés, et j'ai cette fois-ci des petits soucis sur amiante et sur taille, et plus sur âge. Donc en fait, il, y a, il a trouvé d'autres combinaisons d'appareillements. Alors, l'algorithme n'optimise pas euh, la distance euh, entre les individus, et donc me propose, puisqu'il a le choix, euh, d'autres appareillements, et c'est totalement aléatoire. Donc je vais créer un petit script qui va limiter le nombre d'individus non appareillés aux environs de 50 individus, et pas plus. Et je vais pour cela chercher quel est le caliper qui me permet d'avoir, pas 60, mais 50 individus non appariés ou du moins proches. Voici le petit script. Donc c'est une boucle, hein, il y a deux boucles fortes. Donc je vais changer le caliper. Et pour chaque caliper je ferai deux tests, deux appareillements. Et la réponse ça sera caliper 2. Voilà donc l'exécution du script a, a pris 5 minutes. Je vois que le caliper qui permet d'avoir 50 individus dans l'appareil est d'environ de 0,028. Et c'est n'est pas terminé. L'amélioration est de 98,91%. J'ai une dégradation légère sur l'âge et sur la taille. Donc c'est mieux qu'avant. Mais je tiens à rechercher... Avec ce caliper, qu'elle est donc à optimiser en quelque sorte, mais c'est pas une optimisation. Hein. Mais disons, je cherche à répéter cette opération. Je vais la répéter 50 fois avec ce script. Donc, je vais effacer l'écran. Je colle le script. Voici le script. Donc, je vais faire une boucle de 50 et je vais faire 50 apparemment différents avec ce caliper et je vais donc euh, garder en mémoire dans euh, l'objet m.out1 euh, celui qui aura la plus petite distance en moyenne entre le groupe traité et témoin. Donc je lance ce script et celui-ci va être beaucoup plus rapide que le précédent. Voilà donc j'ai euh, terminé le script et avec euh, le caliper de 0,028. J'ai bouclé une cinquantaine de fois, et j'ai ici donc le minimum de distance avec ce caliper. Donc je vois que cette fois-ci sur l'âge, j'ai plus de soucis, mais par contre j'en ai un sur la taille. J'ai 52 noms à parier. Si je regarde la taille, on voit que la différence elle est de 0,41 cm, ce sont des centimètres, hein que l'écart type est de 6 cm donc je suis plus que correct je regarde maintenant les distributions avec le diagramme quanti-cantine je vois que je suis je me suis fortement amélioré même sur l'âge j'ai plus que 1 et 153 et sur sur le poids j'ai 0 on peut dire à 1,21 c'est le seul Seul point qui semble porter difficulté, mais sinon c'est plus que correct. Ça veut dire que j'accepte cet appareillement qui est bien meilleur que les précédents. Donc je vais le sauvegarder. Pour le sauvegarder, bien, alors je vais sauvegarder l'appareillement et le data frame. Donc ici j'ai la commande qui permet de sauvegarder à la fois l'appareillement qui est un point out 1. .out1, et puis le data frame DF, une autre méthode. Donc euh, j'ai déjà une méthode d'appariement qui me convient. Voyons la stratification, ce que c'est. Je vais taper ce code avec la fonction toujours match it. Et la méthode, cette fois-ci, c'est subclass. Et l'option, c'est subclass. Et j'indique le nombre de sous-classes que je veux. Alors par défaut, il y en a 6. Donc j'aurais pu me passer de l'indiquer cette classe 6. Avec cette méthode, donc, on va interdire euh, aux individus n'appartenant pas à la même strate ou à la même sous-classe de s'apparier. Donc, à l'intérieur de la strate, on apparie l'ensemble, la totalité des individus témoins, et traités en utilisant donc euh, des coefficients pondérateurs qu'on appelle des poids. Les unités non appariées ont des poids égaux à 0, les unités appariées ont des poids de 1. Le poids est identique pour tous les individus de la même classe. Ces poids sont construits pour estimer l'effet moyen du traitement sur le traitement. Le groupe témoin étant essentiellement pondéré pour ressembler au groupe traité, comme on l'a vu avec l'appareillement, la méthode exacte. Je vous affiche le résumé statistique. Le voici. Alors cette fois-ci, j'ai toujours mon tableau d'amélioration et j'ai des tableaux sur chaque strate. Si je regarde l'amélioration, donc le tableau d'amélioration, on a une amélioration en moyenne sur les 6 strates de 88,14%. Donc c'est nettement moins bien que avec le caliper. Euh, si je vous montre alors, alors sur, les, euh, sur les le graphique quantile quantile on voit que pour l'âge c'est pire, j'ai 3 et 5 que sur le poids le poids G3 et 3 bon ça ils correspondent, ils hein, sont son proches, médiane et, et et moyenne. mais euh, je suis pas proche de 0, mais elles coïncident à, à peu près correctement, ce qui est déjà euh, bien. Par contre, sur l'ange ça va plus du tout, puisque en moyenne, j'ai quand même 2 ans, 63, en moyenne, hein, sur les strates. Euh, je vais maintenant vous montrer quand même que tous les individus sont à parier, comme ceci. Voilà, donc ici, j'ai les 1036 individus témoins qui sont à parier avec les 570 individus traités. Donc ça met en œuvre donc des, des des six strates et des coefficients pondérateurs. Alors cette moyenne -là que vous observez ici, eh bien, on va pouvoir la déterminer ou la recalculer avec justement en tenant compte euh, des coefficients pondérateurs comme cela pour les deux groupes. Voici donc euh, le calcul qui permet de retrouver donc la moyenne pour le groupe euh, témoin, 0.3793, et pour le groupe fumeur, avec 0.3748, donc c'est exactement ce qu'on avait avant. Euh, il faut tenir compte évidemment de ces coefficients pondérateurs lorsqu'on on doit euh, mesurer l'impact d'un traitement sur euh, la variable de sortie. Donc je vais arrêter mon choix sur le caliper, hein, je ne vais pas poursuivre. Euh, donc voyons si je l'ai enregistré. Je vais donc commencer par recharger mon fichier. Alors pour vous montrer que je recharge, je vais tout tout effacer, tout ce que j'ai en mémoire. Donc euh, voilà ce que je tape. Là, voilà. j'efface toutes mes variables de mémoire et je recharge donc euh, le fichier mr data et à l'intérieur j'avais donc mon, mon summary donc je vais le retaper je vous raffiche donc c'était l'objet 1 que j'avais sauvegardé précédemment le voilà donc euh, avec les 52 individus non appariés et je vais vous afficher quand même euh, la table résumant les différentes proportions moyennes du groupe témoin et traité. Donc ça veut dire que d'abord je fabrique mon tableau où je n'ai uniquement que les individus à parier avec la fonction match.data et puis j'utilise donc la fonction create_table_one pour fabriquer ce tableau. Alors je parcours rapidement, je vois qu'il n'y a aucun souci, euh, toutes les variables euh, sont équilibrés il suffit de regarder le test euh, sur le, les proportions sur les moyennes le, la valeur P P-value eh euh, euh, euh, le test n'est pas significatif c'est à dire que euh, les proportions ou les moyennes ne sont pas significativement différentes entre elles et c'est euh, si je regarde euh, c'est vraiment très proche donc c'est un excellent euh, apparemment, euh, j'ai euh, en plus euh, sur, sur le gâteau. J'ai pas besoin de me casser la tête pour les coefficients de, de pondération. J'ai un pour un. J'ai un, un témoin pour un traité et le poids est de 1. Et donc, euh, je vais maintenant vous montrer euh, les graphiques cette fois-ci. Donc, euh, je vais regarder graphiquement la distribution des groupes, car jusqu'à présent, je les ai pas regardés. Euh, donc euh, un graphique, c'est beaucoup plus parlant que euh, les colonnes quanti quantil Donc je vais commencer par afficher les graphiques quantil-quantil pour chaque variable. Dans ces cas-là, voilà comment est fabriqué le graphique. La première colonne ici correspond à tous les individus. La seconde colonne correspond aux individus uniquement appareillés. En abscisse de chaque graphique, nous avons les unités euh, témoins. Et en ordonnée de chaque graphique, nous avons les unités traitées. Euh, je vois que chaque variable, les unes après les autres, en, en validant avec la touche entrée. Et donc, bon, il faut que la majorité des individus qui sont représentés par des petits points ici soient à l'intérieur ou proche euh, de euh, la ligne. Donc de la diagonale et euh, plus j'en ai et mieux ça correspond. Il faut que ça reste le plus possible entre les deux lignes en pointillé Si ça sort, c'est pas conseillé. Il en faut très très peu, voire un ou deux, ça passe. S'il y en a plus, c'est mauvais. Donc ici, je valide pour passer de variable à variable et voir que par rapport à avant, bah, c'est beaucoup mieux, et heureusement. Euh, sur poids, on a euh, quelques petits soucis. Euh, sur euh, la taille, c'est bon. Sur bain, c'est bon aussi. Sur obésité, oui, sauf les extrêmes. Et là, sur sportif, c'est bon. Sur capacité pulmonaire aussi. Et caucasien, ça correspond à quelque chose de correct. Maintenant, je vais vous afficher un autre graphique, qui est celui de l'histogramme. Alors celui-ci va afficher uniquement les distances, donc comparer que les cordes, les scores de propension en moyenne donc. Et donc nous avons euh, ici dans la première colonne on correspond à l'ensemble des individus. Donc euh, en ligne nous avons sur euh, seconde colonne, donc seconde colonne, ce sont les appariés. En ligne, la première ligne correspond aux individus traités. Et en seconde ligne, les individus témoins. Et donc, on peut se rendre compte que les histogrammes dans la seconde colonne, donc entre traité et témoins, eh bien, ces histogrammes sont identiques. Donc, ce qui, ce qui signifie tout simplement que nous avons les mêmes profils dans les deux groupes. Donc, une répartition similaire. Et on regarde surtout, s'il n'y a pas un décalage, au niveau des abscisses. Je commence bien à 0.1. Euh, donc euh, pour le score de propension, et je termine à peu près avec les mêmes valeurs. C'est plus que correct. Euh, je vous affiche le troisième type de graphique, qui me permet de comparer ce qu'on appelle le support commun. Le support commun, Donc pareil, ce sont des scores de propension, qui sont étalés. Donc euh, Un abscisse, c'est les scores de propension. Et puis, nous avons dans la première ligne, correspond au traité, aux individus traités non à parier. la seconde ligne correspond au traité apparié. la troisième ligne correspond au témoin à parier. et enfin la quatrième ligne correspond au témoin non à parier. On peut voir très rapidement que la seconde et la troisième ligne sont quasi identiques. Nous avons une répartition à peu près similaire, ce qui a été conforté dans, sur les deux autres euh, graphiques. Ici dans ce graphique on peut cliquer sur des individus, c'est dynamique, pour obtenir le numéro. Donc, J'appuie sur échappe pour sortir. Donc on voit ici que j'ai à l'extrémité donc euh, des individus 961 et 1017 qui sont à parier et je pourrais donc afficher euh, ces individus donc 976 et euh, 1017 comme ceci donc euh, je vais utiliser ce tableau comme ceci et pour constater euh, bah, qu'effectivement il y a l'âge qui diffère, euh, il y a la capacité pulmonaire qui diffère, hein, le sexe aussi qui diffère, euh, donc c'est assez écarté, le poids aussi diffère. Voilà. Donc, euh, bon, En tout cas, il semble que ces deux individus soient appariés, même s'il y a des différences sur certaines euh, covariables. Je vais maintenant passer à la mesure d'impact. Alors, tous ces graphiques m'ont permis de me conforter dans mon choix, on va dire, donc c'est un bon appareillement. Je vais maintenant passer à la mesure d'impact, rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de ce TD. Et donc, je vais tout simplement créer premièrement une table de contingence simple. Je vous affiche la table. Donc, j'ai une table de contingence entre les fumeurs et les malades. Et je vais maintenant l'utiliser, cette table, avec la librairie EPIR et la fonction EPI2By2, comme ceci, et avec une méthode, comme si c'était une méthode de cohorte, et avec uniquement des comptes, donc des effectifs et avec un niveau de confiance de 95. Aussitôt, il m'affiche le odd ratio. Donc ici, le odd ratio est de euh, 9,52, euh, ce qui est à peu près euh, ce qui avait été déterminé pour la cigarette et le cancer du poumon, c'est à peu près un odd ratio de 10. Bon, on est dans, la, dans les clous. Et euh, La fourchette, l'intervalle de confiance euh, à 95%, de l'ode ratio se trouve ici dans cette avec ce, cette population et cette taille entre 7,15 et 1268 c'est une façon de mesurer l'impact de l'effet d'un traitement ici euh, la cigarette hein, fumée sur une maladie une autre façon de procéder beaucoup plus euh, élaborée et beaucoup plus souple c'est d'utiliser la fonction globale linéaire modèle donc la voici, donc j'ai ici, j'utilise donc mon tableau d'individus à parier, un point final, la colonne malade, et puis donc j'indique le traitement, donc ici un point final euh, fumé, euh, fumeur, et puis que c'est bien euh, une... une linéaire logistique hein, puisque ma variable malade est, est binaire et que fumeur c'est binaire et là je peux utiliser les poids des individus. Bon ici ça change pas trop mais les poids étant tous égal à 1, je vais demander évidemment le coefficient, je retrouve le odds ratio de 9.52 et l'intervalle euh, de confiance de 95 je retrouve ici donc 7.17 et 12. 73. Voilà, donc avec cette méthode, je peux prendre en compte en plus les poids sur les individus. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au revoir.